en euh, fait industriel, on est obligé toujours d'avoir quelque chose, mais bien, des de on des produits locaux, on a un peu C'est On prouve pendant qu'il peut y avoir une odeur Mais la sûre fait en sorte que ça sent le bois Mais avec cette énorme nombre de, de, de, de, de personnes ici euh, J'imagine qu'il y a un vide non devait souvent oui, nettoyer. Alors, ouais. Ouais. ça oui. Ouais. mais pas bon, plus bah, ça, que dans les toilettes droit, normales. Hein. Ça change rien, en ouais. fait, à part s'ils mettent de la scie au partout. Mais dans les toilettes publiques, il y a souvent du papier de toilette aussi un peu partout. Enfin, euh, les gens ne euh, sont pas très... Euh... Euh, C'est un peu cool. Ils arrivent qui, dans qui... les toilettes, les gens. Oui, coupent, euh... Ils ne sont plus chez eux, donc en fait, mmh. euh, ils s'en fichent. Ouais, ouais. <rire> <l> alors, le conteneur, il fait combien de litres en dessous alors il fait à peu près 100 litres euh, Mais on ne laisse pas aller jusqu'à 100 litres Parce qu'après c'est un peu dur à transporter ouais. On va un peu avant mais soit une, quand même euh, 80, euh, 80 litres C'est plus propre à filmer parce que... Oui Donc ça part où les, les bidons ils partent hein à la Vigny. À l'Avigny À l'Avigny et ça fait du biogaz Oui, tout à fait Qui est réinjecté dans le réseau et puis il y avait une explication, c'est combien de litres de biogaz oui. par alors euh, je ne sais pas par cœur. Ah bah le... c'est 120 litres maintenant en fait. Mais 30 mégajoules. De quoi chauffer l'eau de 12 douches. Je d'un bidon. Donc, euh... okay. donc avec 500 clients par jour il faut combien de personnes pour remplir un bidon ah, Selon ça aussi, on n'a pas analysé parce que ça dépend... Simplement de quand ils plus plus plus sont plus plus plus pleins, il euh, bah, faut les enlever, quoi. Oui. Et c'est quoi le... La fonction de ces hautes. Des copeaux de bois. c'est oui. bah, pour euh, faire en sorte que ça soit moins liquide aussi, ah. parce qu'avec euh, l'urine, c'est ah. un volume un peu trop élevé, ah, en okay. fait, juste de liquide. Ouais. Donc ça pompe un petit peu. Euh... Et de nutriments, hein. Donc euh, en fait, ça, ça rajoute des fibres, Donc, ce euh... qui permet de, de faire de la méthanisation. C'est le nom. De, de, la jetée de la compagnie ah, oui. En fait, c'est le nom de cette jetée. Ah. Ah.